Voici trois mots compliqués en français. Le premier, la grenouille. La grenouille, c'est le petit animal qui vit dans les mardeaux. d'eau. Quand on écrit grenouille, il faut bien penser à mettre deux ailes. Le deuxième mot, le fenouil. Le fenouil, c'est la plante qui a un petit goût d'anis et qu'on mange comme un légume. Quand on écrit fenouil, il faut bien penser à mettre juste un L. Et troisième mot, le cœur. Le cœur. C'est l'organe qui nous fait vivre ou le symbole de l'amour. Quand on écrit cœur, il faut bien penser à mettre un C, à mettre un E dans l'eau, un E dans l'eau, c'est comme ça qu'on dit, et à mettre juste un R.